Parlons du réchauffement climatique. L'urgence est grande. On a l'impression que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Mais si tout le monde est d'accord, pourquoi le problème n'est pas déjà réglé Il y a plusieurs raisons à cela. Et l'une de ces raisons, c'est que des militants, pensant combattre pour la survie de la planète, se trompent de cible. Toute leur énergie, tous leurs efforts, passent dans un combat qui n'en est pas un. Ce que j'appelle un faux combat en écologie, c'est quand un combat paraît important pour lutter contre le réchauffement climatique, mais en réalité, faire juste perdre un temps précieux à tout le monde. Et oui, un sujet comme ça, qui suscite la peur, de l'angoisse ou agir, peut donner une certaine valeur sociale. Ça peut attirer les vautours et les manipulateurs. Mais parfois, c'est juste que nos intuitions nous ont trompés. Un petit moment d'incompétence qui nous a mené au final combattre des moulins. Prenons un exemple. Je vous présente le lac Mead. Il est situé entre l'Arizona et le Nevada. Il fournit de l'eau à 20 millions de personnes dans 7 états différents, ce qui en fait le plus grand réservoir d'eau des états unis Comme vous pouvez le voir sur cette image, le niveau du lac a bien baissé ces 20 dernières années. Et ça, c'est notamment dû à la ville qui est située à 50 km du lac, Las Vegas. La consommation de moyenne à Las Vegas, c'est 1000 litres d'eau par jour, par personne. Ça fait beaucoup. En fait, ça vient principalement du fait que la ville est située en plein milieu du désert et qu'il faut compenser la sécheresse. Par exemple, avoir une piscine demande de la remplir, de compenser l'eau qui s'évapore, des ressources pour la garder froide, etc. Bref, le mode de vie à Las Vegas est largement à revoir. Avoir une ville basée sur le tourisme en plein désert, déjà à la base c'était peut-être pas une super idée. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se trompe de combat On attaque les conséquences et pas les causes. La ville a même sa police de l'eau qui traque les délits de fuite. L'ennemi public en fait, c'est l'homme de la rue et surtout le gazon qu'il entretient jalousement. Un filet d'eau qui court sur le trottoir, 55 euros d'amende. Bonjour, ça arrose un peu trop and... ici, On en irait de la police de l'eau. Objet du délit, l'eau déborde légèrement dans le caniveau et l'arrosage a dépassé les 4 minutes réglementaires. On peut en rire ou en pleurer, mais ce genre de cas doit surtout nous faire réfléchir. On n'a pas le temps de se tromper autant qu'on veut. Il faut réfléchir avant d'agir pour pouvoir bien agir. Baser ses combats sur les faits et pas juste sur l'intuition ou l'affect. En disant ça, on dirait que je suis un donneur de leçons qui dirait pour les autres quels sont les vrais combats à suivre. Mais c'est faux. Je ne donne pas de réponse aux vraies questions actuelles en écologie. Sur quelle méthode doit-on se baser pour produire de l'énergie si notre société doit changer, est-ce que pour autant tout est condamné à s'effondrer Qu'est-ce qui est le plus important entre des changements individuels ou des changements collectifs Collectifs... Oh pardon, ça m'échappait. On n'a plus le temps de se contenter d'éteindre la lumière en sortant de réduire notre propre impact sans remettre en question la logique qui prédomine, donc il faut aujourd'hui faire pression et obtenir des lois en fait. Mais c'est complètement con, on va pas faire une loi pour obliger les gens à faire pipi sous la douche. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'assurer avant de se lancer dans une lutte, si on ne fait pas tout ça pour rien. Sinon, on aura gaspillé un temps et une énergie précieuse. Il faut exercer notre esprit critique. Sinon, on risque de se faire manipuler par le premier gourou qui aura su jouer avec nos peurs. Facile à dire, bien sûr, mais c'est difficile de se confronter à ses propres croyances. Parce qu'on prend un risque. Le risque de se rendre compte qu'on s'est engagé dans un faux combat. Et oui, ce n'est pas agréable. Mais on parle de sauver la planète. Je pense que le risque en vaut le coup, non Notre ego, il peut s'en remettre. La planète, euh, c'est moins sûr si on remet pas en cause nos certitudes. Mais bon, moi je ne vous offre qu'une vérité, rien de plus.